Et on en a peut-être tous un dans notre poche, dans notre voiture, sur notre table de chevet. Je parle pas d'un amarou mais bien d'un chapelet. C'est le thème de votre chronique d'aujourd'hui. Bonjour Amarou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, on va se poser la question euh, qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont mangé épicé ce matin. Pourquoi prier le chapelet et puis comment prier le chapelet Alors j'entends euh, d'ici vos remarques désagréables. Ben « Marou, le chapelet, le ben, prix de grands grain jusqu'à en avoir fait le tour complet, hein, c'est évident. » Alors oui, mais j'ai fait mes petites recherches et pour essayer de vous apporter une réponse plus satisfaisante. Et de satisfaction, il va en être question. Ah. Personnellement, j'ai découvert le chapelet très tôt dans mon enfance et cet objet, eh bien, il me fascinait euh, vraiment. J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les tailles, euh, mais mon préféré, ça a toujours été le chapelet en plastique fluorescent. Vous savez, ah oui. celui qui pendouillait fièrement sur ma table de chevet. Je suis sûr que vous aussi, Marie, vous aviez ça quand vous étiez petite. J'en ai encore. Mais est-ce que vous savez d'où il vient ce chapelet fluo Je ne sais pas, vous aviez dû nous le ramener de, de lourdes, je suppose alors moi je pencherais plutôt pour la Chine hein, à <rire> mon avis, surtout qu'à l'époque on n'était pas très là aussi quant à l'origine des produits. Mais peu importe l'origine, la taille, la couleur ou la matière, l'idée c'est de l'utiliser et c'est souvent là que ça se gâte. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai testé mon chapelet. C'était dans cette vieille salle paroissiale, vous savez, celle avec le néon pété qui clignote et euh, qui sent un petit peu la, la poussière. Hein. Et avec la moquette sur les murs, c'est celle-là. <rire> Exactement. Je me retrouve donc seul garçon à faire drastiquement chuter la moyenne d'âge et on commence un chapelet dans une ambiance de concours de celui qui aura la voix la plus monocorde, je ne vous cache pas. Alors, bon, c'est facile, hein, je me moque un peu, mais euh, c'est sans doute parce que je n'avais pas bien compris à l'époque. Mmh. Parce que quelques années plus tard, eh j'ai eu d'autres expériences de chapelet, après ma conversion notamment, où j'étais très demandeur, toujours un chapelet au fond de ma poche, comme vous disiez. Et d'ailleurs, à cette époque, eh bien, je ne récitais plus mon chapelet, je le priais. Je priais mon chapelet en me levant le matin, je priais mon chapelet en me couchant le soir, je priais mon chapelet seul et je priais même mon chapelet à plusieurs. Et c'est vrai que le chapelet à plusieurs, ça a été pour moi des grands moments de satisfaction spirituelle, je dirais. Vous savez, un petit peu comme euh, quand on voit des gens très adroits sur oui. YouTube qui réussissent à envoyer comme ça de très loin euh, et du premier coup des objets dans une poubelle. C'est compliqué, je suis sûr. Non. Hein, et moi, <rire> ça me procure toujours une sensation assez plaisante, une sensation d'un plan qui se déroule sans accroc. Eh bien, euh, c'est ça que je ressens à chaque fois euh, en priant mon chapelet. Alors j'aimais particulièrement le chapelet avec mes amis, euh, j'aimais entendre ces mots qui sont toujours les mêmes, euh, dans la bouche des uns et des autres, et je trouvais que leur personnalité se révélait, grain après grain, je vous salue Marie, après je vous salue Marie. L'un disait ça lentement, euh, l'autre allait plus vite, et certains, euh, bien même chanter C'était un moment plein de surprises, et toujours donc euh, très satisfaisant. Mais vous allez me dire, est-ce vraiment de la satisfaction que l'on doit chercher quand on prie le chapelet eh bien non. Euh, et mon expérience me l'a tristement montré. Euh, au bout d'un moment, je n'ai plus ressenti cette petite satisfaction. Au bout d'un moment, je voyais bien que mon esprit euh, n'était plus à ce qu'il faisait. Et je me retrouvais un peu comme petit à réciter machinalement mon chapelet sans être à ce que je disais. Et donc, eh bien, inévitablement, déçu de moi-même, je me suis lassé de mon chapelet du soir, de celui du matin, oh. et même du chapelet avec mes amis, et oui, malheureusement. Alors Marie, vous allez me dire... Faut-il continuer à prier le chapelet si on ne ressent rien Amaru, faut-il continuer à prier le chapelet si on ne ressent plus rien même Alors j'étais sûr que vous alliez me poser cette question et j'ai donc essayé de trouver dans mon expérience personnelle des choses que je fais régulièrement et qui par moment me donnent une grande satisfaction. Et Par eh bien, exemple respirer ou boire peut tout à fait procurer ces mêmes effets de satisfaction. L'été, euh, pendant les fortes chaleurs, ben je prends un grand plaisir à boire de grandes gorgées d'eau qui sont très rafraîchissantes et qui plus est sont nécessaires à ma survie. Lorsque j'étouffe dans une pièce trop chaude, ben je suis heureux en sortant et j'éprouve une immense satisfaction à respirer de l'air bien frais. Et là encore, cet air que je respire, eh ben il m'est absolument nécessaire pour pouvoir vivre. Alors j'ai revu ma copie sur le chapelet, j'ai d'ailleurs été moins regardant quant au verbe à utiliser pour le chapelet. Petit, je dis que je récitais mon chapelet, oui. jeune converti, je disais que je priais mon chapelet, plein de mépris hein, pour ceux qui <rire> ne faisaient que le réciter. Eh bien aujourd'hui, je ne juge plus qui récite ou qui prie son chapelet, mais j'admire celui qui s'y tient. Je suis touché par ceux qui, à heure régulière, prennent cet objet entre leurs mains et se lancent dans un mystère lumineux ou joyeux, douloureux ou glorieux, et qui à coup sûr leur assure la nourriture spirituelle indispensable qu'est la prière quotidienne. Et avec le temps... Eh bien, je suis devenu plus indulgent avec moi-même dans ces moments où mon esprit s'égare au fil des grains de mon chapelet. Merci beaucoup, Amaru, pour cette chronique éclairée sur le chapelet.